Ziwala Ziwala, c'est comme fête. Vous t'apprendrez pour fête. Mais fête. Mais show. Le désir arrive 29-30 mars pour la première édition de Ziwala Fest. Vous bon, les Ziwa, matin débat qu'à traiter nous comme des reines et des rois. Ils ont mérité ça. Ziwala Fest. Voici la programmation 29 mars. Débat avec la communauté Iwa, 11 se dénonce. Qui no. problème, qui potentialité zone, yo. le 3 mars. On va faire le show avec bel plaisir. Didier Nal, Didier Soulemix, Greg Sibel de Jérémy et Anyway, 29-30 mars, les Iwaliens Tonton Une collaboration IT Marketing et la délégation départementale de la Grandance, avec le support de Potiwa, Fondation Luco Désir, Loterie de l'État haïtien, Ministère de l'Intérieur, Radio Télé -Clair, Bureau du Sénateur Michel Clérier, Magulna Guessaous. Information 45-54 57-57, 29-59 57-57, 38-35 58-86. Avoir Loukou et Matin débat les Iwai, c'était toujours notre désir. Bon bagage, Oh!